Salut à tous, donc on a un iPhone bloqué Un iPhone bloqué sur le câble Sur le logo iTunes Et on est ultra embêté par cette situation On en a ras-le-bol Et on veut sortir notre iPhone De ce mode de récupération Ras-le-bol de chercher on a certainement la solution avec un logiciel qui va donc nous aider à débloquer la situation Mac Phone Lab. Vous allez voir que grâce à ce logiciel, votre iPhone va normalement sortir du mode de récupération. Merci à vous de regarder cette vidéo et à tout de suite pour la démo. On va traiter un iPhone qui est en mode récupération. Un iPhone qui est bloqué sur le câble iTunes avec le logo iTunes et marqué. Ce logiciel est compatible aussi bien Mac que Windows. On a une possibilité donc d'avoir une version gratuite. Je vous mettrai en description les liens de téléchargement pour Windows et pour Mac. Lors du premier lancement, voilà ce qui nous est proposé. On va brancher notre iPhone. Vous allez voir que instantanément l'iPhone va être reconnu comme quoi il est en mode récupération. Alors on peut voir sur le logiciel, notre iPhone est bel et bien en mode récupération avec le câble, le logo iTunes et notre fameuse phrase comme quoi il est en cours de récupération. Et il nous met donc un bouton qui est un bouton redémarrer. Quand on va cliquer sur ce bouton, l'iPhone va instantanément sortir du mode récupération. Et rentrer en fait redémarrer classiquement car parfois vous pensez que votre iphone est complètement bloqué mais simplement en passant par cette technique vous débloquez votre iphone et il redémarre sur l'ancien système d'exploitation donc l'ancien ios alors attention l'accessibilité de ce logiciel est très restreinte. on n'a aucun retour vocal avec VoiceOver. alors je ne l'ai pas testé sous windows mais actuellement on se sert du zoom pour pouvoir s'en servir. Alors, on va donc redémarrer et on va voir ce qui va se passer directement sur l'iPhone. Je clique. Tac Vous voyez que l'iPhone est en train de redémarrer. Et sur le logiciel, vous voyez que différentes choses se passent. L'iPhone est en train tout simplement de reprendre vie. Et ici, sur le logiciel, vous pouvez voir qu'on peut même faire une recherche des messages ou autre, donc faire une analyse de l'iPhone. De de vous avez vu, donc, mon iPhone est sorti tout simplement du mode récupération, cet iPhone qui était bloqué. Voilà donc pour ce petit logiciel qui me paraissait bien sympathique à vous partager. Mac Phone Live, compatible Mac Windows. Pensez bien surtout à à partager cette vidéo à vos collègues, à toutes les personnes que vous connaissez qui pourraient avoir des soucis d'iPhone. Et moi donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura donné envie de la liker, de la partager. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre mes tutos et mes démos. 2000, plus de 2620 abonnés aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. A cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est entièrement gratuit et en plus, ça m'encourage à vous faire du nouveau contenu de plus en plus enrichi. À très bientôt pour la prochaine, merci à vous, salut à tous